Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis en première année de BUTTC à Castres et je vais te présenter un petit peu l'IUT pour que tu puisses t'y projeter pour l'année prochaine. Donc, dans un premier temps, je vais te présenter ici. Donc, c'est l'espace de pause. Comme tu peux le voir, il y a des étudiants. C'est vraiment l'espace qu'on a quand on fait une pause entre deux cours. Euh, on discute entre nous et ça permet un petit peu de resserrer les liens. Viens avec moi, je vais te faire visiter. Alors ici, c'est l'espace du bas. Donc on a dans un premier temps une salle informatique. Donc par exemple ici, c'est un cours de communication où les élèves travaillent pour un projet pour la communication du petit plus. Et il y a également un écran tactile qui permet en fait aux professeurs de pouvoir présenter euh, le cours qu'ils souhaitent euh, faire euh, actuellement. Ici, nous avons le bureau de Stéphanie, c'est notre secrétaire. Euh, elle est là en référence pour nos absences, si on a un problème, des questions, des retards, etc. Et elle est tout le temps présente. Nous avons également ici euh, le bureau des professeurs. Donc dès qu'on a une question, une interrogation sur un cours, etc., et eh bien on, on y va et ça permet qu'on puisse poser toutes les questions euh, dont on a besoin. Alors ici par exemple, tu as une salle de TD. Donc cette salle, elle est assez grande, spacieuse, il y a de la luminosité. C'est la salle quand on est en classe entière. Il y a également un grand tableau, des prises. Euh, dans les nouveaux bâtiments, c'est très bien parce qu'elles permettent de, euh, permet de faire plein de présentations orales, etc. Ici, nous avons une salle de TP, donc c'est des cours plus petits, à classe de 15, avec notre professeur, euh, Monsieur Henry, professeur d'anglais, mais qui est en réalité américain. <rire> Alors ici, c'est aussi un espace détente avec des bancs. Ça permet, entre les pauses, on peut s'asseoir là quand il fait froid dehors ou qu'il pleut. Ça permet de pouvoir discuter entre nous et pareil que les salles en bas, pour resserrer les liens, etc. Alors maintenant, je vais te présenter le hall qui est commun à tous les départements. En fait, c'est le hall où on est arrivé en début d'année, donc là où on nous a tous accueillis. Il y a également des bancs ici, donc toujours dans cette idée de pouvoir faire des pauses. Alors, en lien avec euh, le cours de communication pour le Petit Plus, je vais vous présenter cette épicerie solidaire. Donc, voici ça, c'est une épicerie solidaire qui a été créée donc, en premier par, euh, par le département TC. Donc par exemple, là, on a Mathieu, donc c'est un bénévole de cette épicerie. Pour être bénévole de l'épicerie, c'est pas compliqué. Euh, une adhésion de 5 euros à l'année qui nous permet de venir euh, chercher des produits, que ce soit des produits d'hygiène pour manger. Il y a également des produits au frais. Euh, maintenant, euh, pour y être euh, bénévole, c'est euh, tous les départements pardon, ensemble. Et euh, en fait, euh, ça permet en fait, d'avoir un truc commun au sein de tous les départements de l'IUT. Et ça permet aussi de euh, réguler le gaspillage alimentaire. Et maintenant, je vais te présenter la cafétéria. Alors C'est un endroit où on peut se retrouver entre étudiants, donc euh, ça permet de pouvoir faire des pauses. Donc avec, Il y a des machines à café, donc euh, pour prendre le café entre les cours d'amphi ou les cours de TD. Il y a également euh, des micro-ondes qui permettent de réchauffer nos plats, si on ne mange pas à la cantine par exemple. Et il y a aussi des tables pour pouvoir s'asseoir, et même par exemple travailler si on ne veut pas aller forcément à la bibliothèque universitaire. Donc voilà, je vous ai présenté l'IUT de Castres avec euh, l'ensemble des euh, bâtiments donc, euh, qui appartiennent au département TC. Donc j'espère que cette visite t'aura plu.